Bonjour, c'est Gilles. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose que l'on crée ensemble une musique inspirante au piano et à l'aide d'instruments virtuels, comme des violons, des batteries, des basses, des guitares, etc. L'objectif, donc, c'est de partager ensemble des idées musicales pour euh, développer notre créativité. C'est parti Voilà donc euh, ce que j'ai fait. J'ai euh, ouvert le logiciel Cubase et j'ai euh, préinstallé... Enfin, j'ai installé... j'ai j'ai chargé des différents sons. Alors, j'ai pris un son de piano parce que eh j'ai envie vraiment de faire une basse piano. Et puis, de toute façon, euh, j'ai l'habitude de faire toujours une piste brouillon euh, dans laquelle je vais chercher des idées. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je, je me suis dit, tiens, ben, on va peut-être euh, faire un, une sorte de, de quatuor à cordes. En tout cas, on va travailler sur des cordes. Donc j'ai euh, mis deux violons, un alto et un violoncelle pour faire un petit quatuor à cordes. Puis après je me suis dit pourquoi pas rajouter une contrebasse et une grosse caisse. Voilà, donc l'idée ce serait de faire euh, des cordes, des, des violons et puis euh, du piano. Donc on va voir un petit peu, on va chercher des idées d'abord au piano. Voir ce que l'on pourrait, euh, sur quelle suite harmonique partir. Donc, euh Donc, euh, je vais partir en la bémol tiens. Euh, peut-être donc rester sur cet accord de la bémol et euh, peut-être faire des petits arpèges. je reste sur un accord de la bémol alors pour les vidéos sur Youtube je vais rester sur une, une explication harmonique simple et euh, il y aura une explication plus détaillée pour euh, les membres euh, de mes cours mais voilà, je vais donc donner une explication simple là je reste sur un accord de je, je, je tourne autour d'un accord de, de la bémol majeur si vous voulez avec un arpège simple comme ça allez après on va changer un petit peu Un Si bémol mineur. Alors, je, je vous épargne les couleurs, d'accord Je vous donne juste le nom de l'accord, s'il est majeur ou mineur. On va se contenter de ça, pour, euh, pour les explications harmoniques. Donc là, j'ai joué un La bémol. Là, je suis sur La bémol. Allez, ensuite, on va faire donc, un Si bémol euh, mineur. Ensuite, je vais faire un La bémol à nouveau. Euh, ensuite, on va faire un, un. à nouveau un La bémol. Et puis ensuite, on va finir sur un Mi bémol. Et on va travailler un peu ces accords-là pour qu'ils euh, euh, qu soient plus intéressants harmoniquement. Donc. Euh, faire des arpèges un petit peu dans le même esprit que ce que j'ai fait au tout début donc ça c'est là, c'est lorsque je tourne sur l'accord de La bémol et ensuite donc euh, Si bémol mineur, on pourrait faire par exemple ensuite La bémol à nouveau euh, à nouveau La bémol mais avec, euh, enfin, jouer différemment avec la fondamentale, et euh, Mi bémol, euh, et puis Mi bémol, voilà, ça c'est pas mal du tout, donc je reprends euh, l'ensemble. Juste quelques ajustements. Euh... Voilà. Alors là, j'aime bien, euh, j'aime bien ces, cette idée musicale avec un arpège tout simple de du grave aux aigus. Chaque harmonie est travaillée, euh, est quand même travaillée. Il y a des petites couleurs pour chaque accord. Et puis ce que j'aime bien c'est qu'il y a des, des notes communes entre les accords Ce qui, ce qui permet de créer une harmonie intéressante J'aime bien jouer avec les notes communes entre les accords Donc on va peut-être commencer à enregistrer un peu ces, ces, ces, ces, ces, cette idée là Donc directement sur le, sur le piano on va se mettre un métronome Donc c'est en double croche Je vais peut-être baisser pour être tranquille à 74 On pourra augmenter le tempo après donc, ouais. ouais. Je vais mettre... Euh... Voilà. Donc, on y va. On va essayer. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, j'ai fait une petite faute à la fin là sur la note euh, on va l'écouter ensemble alors déjà je vais euh, ce que je vais faire je vais quantifier l'ensemble donc ça ça permet de réajuster les notes qui auraient été euh, jouées euh, de façon maladroite donc c'est sur ce petit bouton hop là ça va vraiment tout recaler on va écouter donc j'aime bien donc euh, l'harmonie est très simple alors je suis parti vraiment sur un la bémol si je le joue de, très simplement alors, j'ai je, je, tourné autour d'un accord de la bémol. Hein. Là Je vous joue l'harmonie, on va dire, de façon plus, plus simple, sans travailler sur les accords comme on l'a fait. Ensuite... ça c'est l'harmonie donc euh, la deuxième partie c'était si si bémol mineur euh, la bémol la bémol à nouveau et puis mi bémol alors encore une fois je parle pas de l'harmonie je parle pas des renversements je parle pas des couleurs ça ça va être vraiment une explication harmonique à part que je vais réserver pour les membres de mes cours mais déjà euh, ça va vous permettre un petit peu de je sais pas de vous donner des idées donc au niveau de, euh, de la création musicale et donc vraiment je pars de voilà je pars de je me laisse aller, quoi. Donc, on y va. Donc là, on va juste réécouter et on va corriger les éventuelles erreurs. cette petite note là où je me suis planté je vais la je vais la remettre à sa place voilà donc euh, vive euh, le midi qui permet d'absolument tout faire donc là c'est parfait j'ai quantifié enfin euh, c'est nickel voilà donc là maintenant que j'ai euh, ce, ce joli euh, ce joli piano euh, je vais pouvoir le dupliquer du coup ça me fait euh, ça me fait une idée musicale qui pourrait même tourner en boucle. C'est-à-dire que je pourrais prendre cet élément-là, cet élément-là, ouais. Et puis le, le dupliquer, quoi. Hein, le dupliquer pour en faire une suite. Mais là, je vais m'amuser maintenant à construire, euh, à construire quelque chose. Alors, soit je superpose, en fait. Soit je superpose sur ce piano euh, d'autres instruments. Et ensuite, on va, on va structurer, évidemment. Ou soit je pars sur une autre idée... Enfin, cest à je garde l'harmonie, mais euh, je vais créer euh, une ambiance différente en utilisant des cordes. Merci d'avoir suivi cette première partie. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé eh bien, de cette première partie atelier musical et pour que l'on puisse partager ensemble des idées. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette création au piano et à l'aide d'instruments virtuels. Ciao